C est, c est, je sais pas ce que c'est comme matière, mais quelqu'un a nettoyé mes lunettes avec une tranche de jambon. Plus tard, les installations de patch, merci, me le rappelez demain. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. qu'est-ce qu qui se passe ici qu'est ce qu'on a jean michel qu'est-ce que t'as préparé aujourd'hui un truc pas dangereux j'espère argon 8 argon on avait dit un truc pas dangereux un gaz <coughs> bouge pas je reviens ok c'est bon on peut y aller l'argon 8 <rire> l'argon 8 je vais ouvrir la boîte attention ne faites pas cela chez vous c'est très dangereux On a décontaminé la zone. Argon 8, synthétiseur polyphonique 8 voix de Modal Electronics. C'est lui Bon les amis, l'argon 8 de Modal Electronics, c'est un synthétiseur polyphonique 8 voix dans lequel vous allez retrouver 3 effets, 3 enveloppes, deux oscillateurs, un séquenceur jusqu'à 512 notes. On va pouvoir organiser sur huit mesures, donc vraiment un truc costaud Jean-Michel. On n'est pas dans l'écran de fumée, tu vois. On va au fond des choses, on va écouter quelques sons. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts à côté. Tu aimes C'est la douceur, c'est la douceur. C'est un synthé qui peut être dans la douceur, mais il peut aussi être un petit peu dans le... Attends, regarde ça. Ouais, le méga harp ouais, j'aime bien celui-là. <rires> J'ai un filtre multimode que je peux morpher entre un filtre passe-bas, un filtre passe-haut et un filtre passe-bande, c'est facile avec le bouton morph. Tout ce que je vous fais écouter là, c'est les presets d'usine, hein. c'est pas, pas moi qui ai fait ces sons, donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec le, le modal électronique Sargon 8. <musique> Ce que j'aime bien, en fait, avec l'argon 8, c'est qu'on a cette petite molette là à quatre dimensions. Euh, donc, on peut avoir euh, la dimension 1, la dimension 2, la dimension 3, la dimension 4. C'est de plus en plus intéressant, ces vidéos. Vous allez voir, quand on va fabriquer des sons ensemble, c'est hyper facile d'associer des paramètres à cette petite molette ou euh, à n'importe quel autre truc. Enfin, c'est assez bien pensé, là, pour le coup. Écoute ça, écoute ça. Vous voyez, c'est vraiment sympa au niveau des sons. Il y a à peu près tout ce qu'on s'attend à trouver sur un synthétiseur. Alors, c'est un synthé numérique, mais comme vous avez pu entendre, il est aussi capable de faire des sons un peu analogiques. Voilà, donc c'est assez euh, polyvalent, assez euh, versatile, mais ce n'est pas, euh, pas un mot français versatile, voilà. mais ce n'est pas grave. C'est versatile. Rapidement un petit tour de l'interface. Alors ici on a une zone oscillateur avec nos deux oscillateurs à table d'onde euh, dans lesquels on va retrouver beaucoup beaucoup de table d'onde. Ensuite euh, de quoi mixer ces oscillateurs ensemble. Sur la gauche là on a deux LFO, LFO1 et LFO2. Une zone de modulation. Là on va pouvoir transposer, faire des accords. Sur la droite les effets. Et enfin euh, en bas là la commande du séquenceur. Et puis au milieu, vous avez ce gros bouton cut-off, résonance, de quoi morpher entre les différents types de filtres, puis un petit écran qui vous donne quelques informations. Le clavier, c'est super qualité. Il faut savoir que l'Argon 8, c'est quand même assez... Mais je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est un parpaing, le truc, quoi. C'est... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais... Qu'est-ce qu que c'est que cette matière Teal and Aluminium Chassis. C'est acier et alu, quoi. Ça pèse un âne mort, voilà, c'est ça. On peut aussi fabriquer ses propres sons avec l'argon 8, comme vous vous en doutez, c'est un synthétiseur qui en a vraiment sous le capot, donc on, on va évidemment regarder ça ensemble. Donc ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Init, et je ne résiste pas au plaisir d'appuyer dessus longuement pour pouvoir vous faire un patch initialized. Donc là, j'ai un son de base, vous voyez, c'est une forme d'onde sinusoïde de base. Je peux aller dans mes oscillateurs et puis tourner immédiatement le bouton. Vous voyez, on a une représentation à l'écran assez sympa. Ça, c'est la première table d'onde, mais en réalité, il y en a plein. Donc, si je veux changer de table d'onde, j'appuie sur Shift, puis en dessous, vous voyez, c'est écrit un petit peu en bleuté, gris, là. Euh, on peut aller changer de banque de table d'onde. Donc, je change de banque de table d'onde, Et là, vous voyez, il y en a plein aussi, hein, mat rétro, terrain, pique, complexe, bla, bla, bla, bla. Donc là, si je me mets sur Complexe 1, et maintenant, je peux sortir du mode Shift et puis tourner le bouton. C'est rigolo, et donc, vous avez euh, toutes ces couleurs sonores qui sont disponibles dans l'argon 8. On peut moduler ce qu'il y a dans la table d'onde, par exemple, sur ce petit joystick qui est ici. Vous voyez, il y a des petites choses qui sont écrites ici. Donc, pour ça, j'appuie sur Shift. Je vais dire, par exemple, que je vais vouloir associer ma table d'onde à mon pitch bend. Très simple. J'appuie sur X+, il me dit que c'est latched, ça veut dire que c'est associé, il est en attente d'une valeur. Donc, je vais sortir du mode Shift pour pouvoir tourner ça, mettre... Une profondeur de modulation. Voilà, je vais mettre jusqu'à 64. Voilà, ça y est. Et ensuite, je vais désassocier la modulation. Et voilà. Donc là, pendant que je fais mon pitch bend, je change de valeur dans la table d'onde. Je vais faire pareil sur le X-, c'est-à-dire l'autre côté du pitch bend. Je vais appuyer sur X-, ensuite, je vais mettre pareil de la profondeur ici. Voilà. Et puis maintenant… C'est cool Et en même temps, je peux aussi changer de banque de table d'onde, hein, parce que maintenant, l'association est faite, donc euh, je ne suis pas coincé avec cette table d'onde-là, et ma modulation, elle, elle va persister. J'adore On dirait un peu un animal, non Tu trouves pas, Jean-Michel Chaque jeudi à 17h, <rire> un nouvel animal du zoo. Regarde. Un chat. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette vidéo, Jean-Michel Alors évidemment, j'ai associé sur le pitch bend dans la direction horizontale, mais je peux aussi associer des trucs sur la direction verticale. voilà. Et puis l'avantage de ce joystick, c'est qu'il peut aussi être en oblique, donc ça, ça me permet de faire des trucs un peu compliqués. Un truc intéressant avec euh, l'Argon 8, c'est que non seulement vous pouvez éditer avec le petit écran qui est là, euh, donc c'est pratique, mais ça serait plus sympa d'avoir un truc un peu plus... Et bien bah, ça tombe bien parce qu'on a une application qui s'appelle la Modal App qui nous permet de visualiser tous les paramètres d'édition du synthétiseur sur un écran et vous voyez c'est quand même bien plus complet que ce qu'on peut avoir sur l'écran c'est plus facile et là par exemple vous voyez il y a ce truc pitch bend. Oui là il était activé. Mais si je le désactive, bah, j'ai plus de pitch bend et... et puis du coup je peux avoir accès à la modulation que j'ai paramétré sur la table d'onde tout en ayant pas de pitch bend. Un autre truc avec l'Argon 8 c'est qu'il y a aussi le séquenceur donc 512 notes. Et dans ce séquenceur, on va pouvoir enregistrer les huit notes, puisqu'on a huit voix de polyphonie, mais aussi quatre paramètres, jusqu'à quatre paramètres qu'on peut animer dans le séquenceur, avec les paramètres anime 1 à 4 qui sont ici. Allez, on sort du mode Shift, on va se mettre un nouveau son. Pour pouvoir faire une petite séquence, déjà on peut déterminer sa longueur. Euh, donc là, je vais appuyer sur ce... Vous voyez ce bouton avec un cercle gris, là Ça me permet d'accéder au troisième paramètre qui est en dessous. Donc j'appuie dessus, et là je vais mettre en... Quantisation euh, double croche, c'est un 16e. Ensuite, euh, je vais mettre en shift pour pouvoir accéder à la longueur. Vous voyez, je peux aller de une mesure jusqu'à huit mesures. Pour la démo, je vais faire juste une mesure. Euh... Je sors du mode shift. Et puis ensuite, il y a des boutons play et record qui sont là, donc c'est assez facile. Hein. Vous voyez, ça tourne. A few moments later. facile. Hein. Puis après je peux enregistrer un paramètre, donc par exemple, je sais pas, le cutoff. Il m'a dit qu'il a associé la cutoff au paramètre anime 1. Et voilà Paramètre 2. Je peut sortir du mode record, fabriquer un petit son. Je vais changer de son pour voir. Dark Stab. Waouh Sympa Peut-être que ma séquence, elle marche encore. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, la séquence, là, elle est monophonique, mais euh, comme je vous ai dit, c'est polyphonique, donc je peux mettre des accords si j'ai envie. Argon 8, sans doute le meilleur synthé du monde. J'ai déjà fait celle-là, non <rire> Dans les trucs que j'ai pas dit, je vous ai pas trop parlé de l'enveloppe de modulation. Mais vous avez une troisième enveloppe qui s'appelle mode EG que vous pouvez associer à l'un des paramètres de votre choix vous pouvez faire des accords. Et comme sur le sculpt qu'on avait déjà regardé ensemble, vous pouvez aussi sur les oscillateurs faire ce qu'on appelle du spread, c'est-à-dire la possibilité d'éclater, d'étaler un petit peu l'oscillateur, d'en faire des accords, des quintes, tout un tas de trucs sympas. Il y a plusieurs modes, on peut fonctionner en mono, on peut aussi fonctionner en unisson. Allez, c'est tout, j'arrête là, OK Remballez-moi ça Remballez-moi ça, sinon je le garde C'est une vraie torture pour moi C'est vrai, quoi après, il doit partir, le pauvre, c'est la tristesse. Bon, c'est dans la boîte, ça y est. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes, de regarder la description. Vous avez des liens pour acheter ça sur l'Algam Web Store. Vous pouvez aussi aller regarder euh, le déballage en live et la masterclass que j'ai fait sur la chaîne Les Sondiers, sur ce synthétiseur en particulier. Par là, regardez, l'effet spécial Et puis, ben bah, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo, quoi. Hein N'est-ce pas Jean-Michel Et maintenant le Gaspard.